Putain mais merde Mais répondez bande de salauds Y'a quelqu'un qui m'entend Un iceberg droit devant Merci, Israël. Serait... Iceberg droit devant Arrêtez -vous. Arrêtez -vous. Arrêtez -vous. Pourquoi ils ne vire pas Vas-y. On va toucher La putain de sa mère. Iceberg droit devant oh, Préparez-vous à l'abordage, comarade. Nous sommes attaqués par un iceberg communiste. Ça pire Hippopet, on est fait comme des rats. Vas-y, reste tranquille, Captain Igloo. Je vais te le régler, moi, ton problème d'iceberg. Iceberg dead ahead Pas l'ombre d'un iceberg Qu'on aurait du mal à éviter Qui serait la cause de notre mort <rire> On va toucher Et là C'est l'effroi froid. C'est Source de calcium et de vitamine D Bon ben on est les rois du lait quoi Et ouais Candiope il y en a là-dedans. Oh oh oh oh oh oh Gardez les yeux fixés les yeux. Ah oh oh non, j'ai crabe ah ah Si je m'en sors pas Trouvez-moi l'océan Hé ah hey Y'a vraiment les nuages Regarde les nuages ah ah J'ai envie d'en parler avec un des formats les plus utilisés actuellement sur le YouTube, mais étonnamment pas le YouTube français. Connaissez-vous le même Iceberg C'est un de mes mèmes préférés, j'adore ce concept. C'est pas vraiment un mème, c'est plus un format. Mais l'idée du format, c'est de donner un sujet et de donner des informations sur le sujet en les séparant par niveau. Vous le savez, un iceberg contient une partie immergée. Et souvent, la partie immergée est mille fois plus grande que la partie visible. Et plus on plonge profond dans l'iceberg, plus les informations vont être obscures connu du grand public ou tout simplement flippante. Juste petit badge voilà c'est sympa comme ça vous pouvez voir des infos sans pour autant que je le dise toutes les cinq secondes. Voilà. <rire> J'arrête de vous faire chier avec cette introduction voilà mon iceberg des traumas de la Gen Z, partiellement francophone.